Pour installer Blockly Arduino, rendez-vous sur le site GitHub Technology Collège. Le lien se trouve dans la description. Allez sur Blockly Arduino. Téléchargez l'ensemble de l'archive au format zip. Décompressez cette archive pour pouvoir l'utiliser. Arduino est autonome, vous devez juste lancer index.html dans votre navigateur préféré. Sélectionnez la langue, les blocs que vous souhaitez voir apparaître dans les menus, et composez votre programme. Cliquez sur code Arduino et vous voyez le code apparaître que vous devez téléverser dans votre carte Arduino.